Bonjour, donc on va faire un petit défi simple, euh, un des premiers défis qu'on donne aux élèves quand on fait de la robotique, donc euh, petite balayeuse simple, on avance tout droit devant, on arrête lorsqu'on rencontre un obstacle, après avoir arrêté on peut reculer en tournant pour pouvoir changer de direction et on recommence à avancer, donc il va se promener comme ça dans la pièce, donc comment on fait ça dans Classroom, d'abord on parle de déplacement, ils n'ont pas juste de gérer un moteur à la fois, donc je veux gérer deux moteurs à la fois. Toujours de bonnes pratiques de venir définir les moteurs, donc s'assurer que, par exemple, moi c'est sur B et C que sont euh, branchés mes moteurs. Ensuite, j'aurai sûrement à avancer, donc commencer le déplacement. Donc ici... Je n'utilise pas avancer pendant temps de rotation, parce que je veux qu'il avance et que ce soit un capteur, donc l'interaction qui avec son environnement, qui l'arrête, donc commencer le déplacement tout droit, donc il va avancer, ensuite j'aurai sûrement à l'arrêter, quand est-ce que je l'arrête, donc à ce moment-là c'est le capteur, donc je l'arrêterai lorsque le capteur ici, distance sur le port 4, sera bon ici plus petit que 15 cm, on peut changer ça, on peut également changer ça en pouces si vous désirez. Puis là, ben, le, le, le quand est-ce qu'on arrête ça? Ben, C'est dans les contrôles. Donc, attendre. Jusqu'à ce que mon capteur ici soit plus petit que 15 cm. Donc, on détecte un, un mur, un ballon, peu importe. Une fois qu'on l'a détecté, on arrête le déplacement. Une fois qu'on a arrêté, donc on veut peut-être reculer. Donc, ici, tout, je vais prendre ici avancer tout droit, donc je veux qu'il y ait une rotation d'un côté ou de l'autre et je veux qu'il recule, donc à ce moment-là ici je viens mettre tout simplement un moins temps de rotation, donc il va se mettre à reculer euh, un peu, donc il pourrait ici au lieu d'être sur lui-même on pourrait tourner ici un peu, donc il va faire une courbe et il va recommencer, donc pour qu'il recommence, donc ici si je fais juste ce programme-là ça ne fonctionnera pas, il va le faire une fois et ça ne donnera pas grand-chose. Donc, on va venir ici dans les contrôles, répéter indéfiniment. Donc ici, programme, je définis BSC, je pourrais même définir également. Ça peut être une bonne pratique aussi de venir ajouter ici la puissance des moteurs. Donc, peut-être un 70, à vous de voir. Ensuite, on répète quoi? Bien, on avance jusqu'à ce qu'un obstacle est rencontré. J'arrête le déplacement, puis je pourrais avancer, tourner. Donc, je décide de comment il réagit par la suite, mon robot, pour pouvoir continuer à se déplacer tout seul dans la pièce, en évitant des obstacles. Bonne programmation avec Classroom.